Alors, le temps des poètes est décliné en fait en Guadeloupe le temps des poètes et aussi à Pointe-à-Pitre parce que au niveau national c'est un concept qui s'appelle le printemps des poètes alors comme il n'y a pas de printemps en Guadeloupe bien évidemment euh, le concept a été tropicalisé si j'ose dire, hein, en temps des poètes alors l'idée c'est de bien sûr tout en, en, en, en écoutant le, le thème chaque année il s'agit de l'adapter euh, à la Guadeloupe, à la réalité socioculturelle de la Guadeloupe et c'est ce que nous avons fait encore cette année euh, au-delà des frontières donc euh, au-delà des nuages bon, on a voulu effectivement montrer que les frontières ne sont pas des, sont pas étanches elles sont pas des barrières en tout cas et qu'elles peuvent permettre aux hommes de se parler euh, c'est-à-dire hommes peuvent se parler au-delà même des frontières euh, et que l'art, à travers l'art justement euh, ils peuvent se parler parce que là, on recoule les frontières et euh, montre que euh, les, les hommes et les femmes des de, de différents pays eh bien, ont des choses à se dire et qu'ils peuvent le dire de manière artistique, qu'ils peuvent le dire en utilisant euh, les, les, les lumières de l'art. Voilà un peu les, la, la philosophie que nous avons voulu euh, exprimer à travers euh, euh, ce concept-là, à travers ce thème-là que nous avons retenu euh, cette année. Chaque année, nous allons donc renouveler l'opération euh, Le Temps des Poètes. Chaque année, nous aurons une thématique. Chaque année, nous aurons une manière de décliner cette thématique. Parce que l'idée, c'est que, euh, par-delà le mois de mars, qui dit la période qui est prévue pour Le, le Temps des, des Poètes, euh, on puisse continuer à, à, à faire de la poésie, à dire des textes dans la ville, à euh, euh, faire la fête autour de la poésie. Et, et, et faire la fête autour de la poésie, c'est pas simplement... Euh, utiliser des textes qui sont euh, étiquetés poèmes c'est aussi parfois euh, faire entendre euh, des textes qui sont euh, mis en, en voix, qui sont mis en chanson en musique mais qui euh, expriment une sensibilité poétique et euh, c'est ainsi que par exemple Henri Bistocké dans son montage poétique, il a dit euh, des textes de Jocelyne Bérois et aussi euh, de Patrice Céterlois par exemple pour ne parler que de, de, de chanteurs, de musiciens, de Félix Boton également, qui est une chanson dont il a extrait un texte pour le dire de manière poétique. Donc euh, le, la poésie, elle se trouve euh, cachée dans plusieurs supports. C'est des poèmes, bien sûr, mais c'est aussi des chansons. Euh, elle peut être aussi dans des, des textes de c'est-à-dire dans des romans. Un roman qui... Qui véhicule une histoire, qui porte une histoire, et eh bien, il, il est parfois écrit de manière poétique. On trouve de la poésie dans le roman. Euh, donc, euh, il faut tout ça, il faut expirger tout cela. Et le temps des poètes est aussi une occasion pour faire entendre cette, euh, toutes ces, ces, ces, ces différences-là, ces tous ces concepts. C'est aussi une manière parfois de d'analyser la, la poésie d'un auteur. De, qui n'a pas été bien connu, qui n'a pas été mal compris, parfois qui a été mal compris. Et donc c'est aussi une occasion, comme on l'a fait d'ailleurs jeudi à Médiathèque le de Point de la pour Florette Moran, de permettre d'analyser de, son œuvre et de montrer que parfois on fait fausse route en, en, en, en étiquetant le poète de telle ou telle manière. C'est très important aussi. Donc bref, c'est vraiment, euh, quand il a dit, il It, it, vraiment la poésie en toute sauce. Toutes. voilà c'est ça <rire> ok d'accord merci merci en ma qualité de membre de la commission culture de Pont-à-Pitre, je me faisais je vais me... Je devais obligatoirement être présente et je me fais un devoir et vraiment un grand, grand plaisir d'être ici parce qu'on a vu de très, très belles choses. On a entendu de très, très beaux textes et encore une fois, eh bien, longue, longue vie à cette manifestation et on vit aussi à la commission culture de M. Georges Medan. C'est une très très belle manifestation. Hein. L'année dernière, j'ai pris plaisir à déclamer, comme j'ai dit, mais c'était une très très belle manifestation. Vraiment, je vous dis, on a vu de très belles choses. On a découvert et puis aussi un petit clin d'œil aux agents de la ville. Hein. On voit donc euh, sincèrement, au-delà de leur mission dans cette ville, eh bien, il y a cette partie poétique qui, qui, qui sommeille dans chacun et chacun d'entre nous nous écrire quelque chose et peut-être pourquoi pas l'année prochaine déclamer à notre tour. Le temps des poètes à printemps va continuer et continuera encore longtemps. Et donc euh, c'est vraiment euh, pour nous un devoir. Hein. Et comme euh, M. Bredin l'a sûrement dit, hein, ce ne sera pas juste cette semaine. De, de, on va continuer, on va continuer dans les quartiers, on va continuer dans la ville, parce que la poésie doit être partout. Bonsoir, euh, ben, la manifestation du temps des poètes à Pointe-à-Pitre, euh, bien sûr initiée par euh, la commission culture de la ville de Pointe-à-Pitre, avec des élus comme moi, Rosette Bonneto ainsi que son président Monsieur Georges Bridan, et tous les membres euh, élus comme non élus. Nous avons bien mené euh, cette manifestation avec la collaboration euh, des services culturels de la ville. Euh, ça s'est très bien passé, une très belle manifestation, très riche avec une diversité euh, euh, de public, une diversité aussi euh, d'artistes. Euh, nous avons eu la, la chance et l'honneur euh, de recevoir Monsieur Max Ripon, qui nous a déclamé un texte. C'était vraiment magnifique et nous, nous l'en remercions de sa présence, ainsi que tous les autres artistes. Vraiment une très belle manifestation. Comme on dit, la poésie euh, c doit être partout dans la ville de Pointe-à-Pitre. Toute l'année, nous devons euh, euh, euh, euh, euh, euh, déclamer, toute l'année, nous devons lire, toute, de, toute l'année, nous devons chanter, dire des poètes, des poèmes, mais aussi... Euh, euh, que la, que le, le théâtre aussi entre dans la ville. Moi, c'était mon souhait euh, le plus euh, le plus cher que le théâtre aussi entre dans la ville, et c'est encore mon souhait. Donc, euh, euh, je vais encore œuvrer pour que le théâtre entre dans la ville. Merci beaucoup. Oui, le temps des poètes euh, à l'occasion de cette 25e édition. Donc, nous étions à la salle Georges Sarrère euh, Un programme vraiment très riche euh, proposé par euh, les équipes de la ville. Et euh, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est que la poésie, euh, elle transcende euh, les, les espaces, elle transcende les domaines, hein, puisque nous avons pu mélanger, nous avons pu voir se mélanger euh, la danse, la poésie, la musique. Hein, et c'est ainsi qu'on conçoit la poésie, qui pour nous, en tout cas, est un, euh, est une, un moment de rêve. Une capacité que nous avons euh, à nous évader et très en harmonie avec le thème de cette 25e édition. Voilà, je pense que le public a beaucoup apprécié et du coup, euh, on est très content. <rire> Merci. Bien évidemment que nous allons continuer, bien évidemment euh, euh, la ville de Pont-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire, elle est labellisée, elle a euh, toute la ressource, tout le potentiel et il y a une programmation qui va se faire durant toute l'année euh, et qui de toute façon euh, contiendra encore de la poésie parce que la poésie ne s'arrête pas au temps des poètes. Ah, C'est difficile, euh, il y a deux solutions. Moi, je... Je demande à tout un chacun de faire euh, de même. C'est la lecture, c'est la poésie, c'est le silence. Euh, nous sommes parfois euh, victimes de cette masse d'informations, des, des WhatsApp, des chaînes d'information de, euh, 24 heures sur 24 et parfois on se laisse euh, emporter, on se laisse envahir euh, notre esprit et parfois même on, on, on en souffre. C'est une véritable maladie. Donc, donc ça tombe bien de faire cette pause, cette pause poétique. Et le temps des poètes, c'est surtout le temps de la poésie. C'est une invitation à tout un chacun, euh, même ceux qui ne sont pas habitués à ce genre euh, d'art, euh, de se laisser emporter par, euh, par, par ceux et ceux qui ont beaucoup de talent. Et j'en vois aussi euh, mon admiration, notamment pour M. Henri Bistocquet, qui, qui s'est allié à la fois euh, la poésie, l'écriture, mais également aussi ce, beaucoup de une présence sur scène avec euh, de la musique donc voilà donc c'est un très beau moment euh, organisé par le service culturel la direction culturelle de la ville de Potapi et tous les agents qui ont pu euh, se donner euh, au maximum pour offrir euh, ce temps de poète cette pause poétique j'allais dire dans cette période très difficile euh, au niveau mondial donc euh, voilà donc euh, Personnellement je viens aussi euh, du, du milieu sportif pour fond que euh, une manifestation sportive c'est l'occasion de faire une pause et je pense que euh, également au niveau de la culture et surtout de la poésie, c'est l'occasion de faire une pause et c'est, comme on va dire en créole, euh, Zoukla, c'est un médicament, pas seul médicament, poésie là son médicament aussi. Le président Georges Boudin, responsable de la culture après tapis, je pense qu'il y a le temps des poètes. c'est une manifestation qui est inscrite dans le calendrier, mais l'idée après tapis et l'idée qui a été mise et validée au niveau de la commission culture présidée par Georges Boudin, c'est de faire quoi, tout au cours de l'année, dans d'autres secteurs de la ville, partout comme il le dit, il faut amener la poésie vers la population dans tous les quartiers. Alors nous, nous arrivons donc au terme de cette semaine de, des temps des poètes et ce soir c'est la soirée gala. Alors, j'étais très contente de participer. J'ai été invitée par la ville de Pointe-à-Pitre à participer à cette belle manifestation autour de la poésie. Et vraiment, la poésie doit retrouver ses lettres de noblesse en Guadeloupe. Et la ville de Pointe-à-Pitre nous a donné l'exemple. Vraiment, c'était une très, très belle manifestation autour des temps des poètes. Et moi, j'ai pu participer, apporter ma pierre à l'édition en faisant une poésie de Charles Baudelaire. C'est un contemporain de, de la poésie. Charles Baudelaire sur un air de Frédéric Chopin et quelques envolées lyriques. Et cette soirée était, était magnifique avec tous ceux qui ont partagé en musique et aussi avec de la danse. On a passé un, un très très très bon moment autour de l'art. L'art, nous en avons besoin pour enrichir un peu plus notre existence et notre quotidien. En tant que participant, en tant qu'artiste participant à cette manifestation, je ne peux que souhaiter une longue vie autour tant des poètes et que l'année prochaine ou, ou même encore tout au, au long, au courant de l'année, que nous puissions euh, nous retrouver euh, autour de tous ces textes, que ce soit euh, de nos poètes en Guadeloupe ou à l'international, mais partager des moments euh, poétiques entre amis, en famille, parce que euh, ça nous enrichit.